Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ceux qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre culte. « Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un dieu jaloux. « Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. « Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. « Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. » car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne te feras, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. paroles de la vie éternelle, Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle, la loi du Seigneur est parfaite. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rejouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'orphins savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. »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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici ». « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire. » « Et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Après avoir été avec Jésus au désert pour retrouver l'essentiel, c'était le premier dimanche de carême. Après avoir été dimanche dernier avec lui sur le mont Tabor, où nous avons contemplé la gloire de Dieu à travers sa transfiguration, et où la voix du Père se fit entendre pour nous inviter à écouter son Fils, aujourd'hui, nous sommes invités à voir en Jésus le nouveau temple qui vient nous renouveler dans sa liberté. Jésus est en pèlerinage. Il monte à Jérusalem. Comme tout juif pratiquant, il participe aux fêtes pascales. Jésus ne s'est pas démarqué de l'histoire de son peuple. Il fait corps avec lui. Bien sûr, il est fils de Dieu. Mais en s'incarnant, il devient homme au milieu des hommes. Bernabro a écrit un livre dont le titre est « Seul Dieu est humain ». Car le vrai humain, c'est celui qui se fait proche de l'autre. C'est celui qui ne se montre pas supérieur aux autres, mais qui marche avec eux. Jésus est en pèlerinage. Il marche avec son peuple vers Jérusalem. Mais il va être surpris de ce qui se passe dans le temple. Des marchands de bœufs, de brebis... De colombes, de changeurs, y sont installés. On n'est pas habitué à voir Jésus dans une colère. On est habitué à voir Jésus dans sa douceur, dans sa tendresse. Mais là, dans le temple, ça va être le contraire. En trouvant dans le temple des marchands, il ne va pas se contenter d'être dans une simple colère. Il fit un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, nous dit l'Évangile. Ce n'est pas dans l'habitude de Jésus, mais l'amour qu'il porte pour la maison de son père va lui faire agir de cette manière-là. Il n'a pas hésité à les chasser. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Mais quelle violence pourrait-on dire? Mais une autre question peut surgir, au nom de quoi, il a fait une telle action. Pourquoi lui et pas une autre personne? Il faut tout simplement l'entendre dire cette parole. « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » La maison de mon Père. Jésus appelle Dieu son Père. Entre lui et son Père, il y a une intimité d'amour. Il est dans le temple sacré de Dieu, donc il est chez lui. C'est la maison du Père, donc c'est la maison du Fils. Jésus va encore surprendre quand certains l'interpellèrent pour savoir de quelle autorité il a agi ainsi. Sa réponse est étonnante. Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. Au début de l'évangile, on a parlé du temple. Jésus qui entre dans les temples et trouve les marchands. Et là, Jésus va dire, détruisez ce sanctuaire. Y a-t-il une différence entre le temple et le sanctuaire? Bien sûr, le temple, c'est l'ensemble des édifices. Mais le sanctuaire, c'est un tout petit édifice. C'est le plus précieux de l'ensemble du temple. Cette parole de Jésus a des quoi étonner ses auditeurs. Mais le sanctuaire dont il parlait, nous dit l'évangile, c'était son corps. Un sanctuaire, c'est le lieu de la présence de Dieu. En parlant du sanctuaire de son corps, Jésus nous rappelle qu'il est lui-même le lieu de la présence de Dieu, le lieu du nouveau culte. Mais ce n'est qu'à sa résurrection que ses disciples vont se rappeler qu'il parlait du relèvement du sanctuaire en trois jours. Jésus, à travers sa parole et son acte, nous fait faire un grand saut. Et il nous fait passer de la Pâque juive à sa propre Pâque. C'est un grand événement qui va être la raison de notre foi. Pourtant, cet événement fondateur de notre foi a mal commencé. Il a commencé par un échec. Jésus meurt sur la croix comme un bandit, comme un malfaiteur. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qui peut fasciner les chrétiens dans une croix. La croix est cet instrument terrible. Pourtant, Jésus va la transformer en instrument de salut pour tous. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, les Grecs recherchent une sagesse. Les disciples du Christ, Saint Paul l'a dit, nous proclamons un Messie crucifié. Il souligne, c'est un scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La croix, c'est un scandale. Car Dieu, qui est tout-puissant, se laisse déloger et clouer sur la croix. Dieu se rend impuissant et faible dans le monde. Et c'est ainsi qu'il nous sauve, c'est ainsi qu'il nous aide. Le Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance, mais par sa faiblesse, par ses souffrances. Si Jésus entre dans cette folie de la croix, c'est pour donner une réponse à toutes les folies du monde. Face à la folie de la violence, de l'inégalité, de la domination, Jésus répond par la folie de l'amour pour nous inviter à accueillir sa vie, à considérer l'autre avec sa dignité d'enfant bien-aimé de Dieu. La croix est un scandale et une folie. Bien sûr, Dieu est fou, mais il est fou d'amour parce qu'il veut sauver chacun de ses enfants. C'est parce qu'il est fou d'amour pour chacun de nous qu'il nous donne ses paroles de vie. C'est ce que nous appelons les dix commandements, ce que nous avons entendu dans la première lecture. C'est parce qu'il est fou d'amour pour chacun de nous qu'il nous demande d'être fou d'amour pour lui aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Je suis un Dieu jaloux. Il ne s'agit pas d'une jalousie qui écrase ou nous devenons une possession. Une jalousie où nous sommes enfermés, mais une jalousie animée par l'amour où il ne veut pas nous partager avec des idoles. Le Seigneur nous invite à entrer dans son amour, le vrai amour, pas tout seul, mais avec tous nos frères et sœurs. D'ailleurs, les commandements de Dieu que nous avons retrouvés dans la première lecture peuvent se résumer dans ce commandement de l'amour qui est à la fois double, aimer Dieu et aimer son prochain. Puisse notre cœur devenir le temple où le Seigneur fait sa demeure. C'est ainsi que nous pouvons devenir ensemble en Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit-Saint.